La communauté et avec le client final, c'est pas lui, il sait pas en tant que community manager, je suis parti à la peau, d'accord Je suis un D'accord je D'accord. Sinon, pour le client, elle est hors de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire Ok, c'est un client. Elle a article comme notoriété, elle a article comme engagement, elle a des conversions. Elle va cliquer et acheter ou elle arrive chez le magasin et elle arrive. Mais ça, c'est qui pour un community manager C'est la cible. D'accord. Donc moi, si je vais communiquer, je dois avoir une cible à <t 'en> aujourd'hui ma cible de communication T c'est pas la cible des ils acceptent marketing classique ma cible ce qu'on veut dire là c'est que la cible elle est informée d'accord la cible elle a la possibilité de prendre une décision hein la cible T, double clic et partage clique et partage le chizid fait notoriété ou fait viralité par la marque Derry. Il va partager avec un commentaire négatif ou un petit bad buzz.